Good morning. Al-Eidani shutrojou le-minshmat avram bodchai ben isra'el be-fen David ben Fortuna. Mazal fitna, etvara bat istir. Silo systemus de d'une prochaine étude de Micha contacter la communauté éternelle. Nous yions secret dovat hey, afosak ma'ot le-chatanu u-mashat lo et ha-regel. Yashav ad sheyalvin rosha. Adon omer yikhol ay shitomar ilu ani pasakti le nous avons ici la, le troisième alakha euh, que Admon a instauré à Yerushalayim de suivre, et que la alakha va être établie comme lui, justement. Et je traduis le cas d'abord celui qui, est fait, qui a fixé qu'il allait donner une dot à son khatan, à son gendre, au moment du fiançailles. Et après quoi, au Pachatlo et à Alors là, ça veut dire quoi le mot Pachatlo et à En un mot, ça veut dire qu'il l'a planté. On ne va pas traîner dessus, dessus. Je vous expliquerai après c'est quoi le mot Pachat et à la troisième expression dans le Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette expression Pachatlo et à cest à dire qu'il a tendu le pied. tend le pied, il a fait quoi Il a un coup de pied, il a voulu, c'est-à-dire quoi, lui tendre le pied Ça veut dire qu'en fait, il a planté. En bon français, ça se dit, il y a un mot super, il a planté. Là, Pachatlo et à Alors la Mishnal me dit, bien, Chitalbin Rocha. La pauvre fille, elle devra rester dans la maison de son père jusqu'à qu'elle va devenir pleine de cheveux blancs. Soit. Je vais d'abord vous faire le Pachatl Tarigal. Pachat de régal c'est quoi qu'il a planté Que ça signifie Alors trois explications qu'il apporte le Barton. Le premier c'est que. Il vient me dit, eh beau papa, tu me dois. Tu m'as promis cent mille shekels Et moi je lui dis, tiens, tiens, ma chaussure, tu vois, elle est de la terre, tu veux me nettoyer la terre, s'il te plaît C'est la première explication de Pachatl Tarigel. Deuxième exemple de Pachat Lulatera c'est lui, j'ai pas d'argent, si tu veux, tu sais quoi Prends-moi à... Prends par le pied, jusqu'à ce que je vais te payer, qu'est-ce que je peux faire, j'ai pas d'argent de donner. Et il y a le Rambam qui explique Pachat c'est-à-dire qu'il est parti loin d'ici. Peu importe, l'un ou l'autre, on a bien compris qu'il l'a planté, il s'est engagé de lui donner une somme. Maintenant, on va faire un petit peu le point. Lorsque je me fiance, avec les Roussines de la Torah, de l'époque, quoi le, on, on écrit une que tu vas et le beau-père s'engage à donner aussi une part pour le couple, la dot. Après, maintenant, pour le moment, c'est pas le moment de la donner. Le jour où je vais vouloir, dans les douze mois qui vont suivre, je vais vouloir maintenant, ça y est, on va vouloir concrétiser notre mariage, déjà acquis la femme, on va commencer à vivre en, en couple marié. On va prendre une maison et on va vivre ensemble. Maintenant, dès le moment, dès qu'on va faire ce qu'on appelle la choupa en fait, on va la choupa, ça va devenir les ça devient maintenant ma femme complètement, on va faire les shabbat ça va devenir ma femme complètement, on va vivre ensemble. D'accord On s'est engagé maintenant avec le beau-père, qu'il me donne 100 000, jusqu'à telle date, en enfin, en début loul, je me marie avec sa fille, on a sauté pour aujourd'hui, il s'est engagé à donner 200 000. D'accord on, me... on... on en doute. On arrive maintenant une semaine avant, et il commence à me dire Ah, tu sais, je suis pas sûr d'avoir de l'argent. Je lui dis Je sais quoi Ta fille, pour le moment, tu laisses as à toi à la maison, et qu'elle attend gentiment, jusqu'à ce que tu aies de l'argent à nous donner. Et jusqu'à quand Eh bien, jusqu'à les années passeront. 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, elle commencer à avoir des cheveux blancs, et le beau-père, et le radin, il veut toujours pas payer, eh ben, tant pis. Pour le moment, sa fille, elle est bloquée. Ni j'ai l'obligation de lui donner le get, et ni j'ai l'obligation de me marier avec elle, je la laisse telle qu'elle, jusqu'à ce qu'il décide de payer. D'accord ça c'est la vie de Tanakama. Sur ça vient de donc ce qu'il nous est chez une... Albin Rocha, qu'elle s'assoit, qu'elle reste chez elle, jusqu'à ce que ses cheveux vont devenir blancs. Et sur ça Admon vient, dit, non, non, c'est pas juste. Le beau-père, lui, ce pixou ou ce lavane comme vous voulez, il a promis, il a promis, puis finalement il ne donne rien. C'est pas une raison de pénaliser sa pauvre fille. Qu'est-ce qu'elle a fait d'avoir elle, elle, la pauvre... Rachel ou la pauvre Léa, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils ont un, un mauvais père qui s'appelle Lavane. Qu'est-ce qu'on va faire Pourquoi les pauvres, on va les pénaliser tellement Alors, c'est ce que la demande nous dit. Yécholay mal elle peut prétendre, elle me dit écoutez, je comprends qu'il y a un problème, c'est quelque chose de désagréable, mais que moi je me mette à vieillir parce que la fille, elle ne peut pas aller se marier avec quelqu'un d'autre. Le mari, lui, c'est facile, il peut se marier avec 70 femmes s'il veut, selon la Torah. Hein. 18. D'accord Non, je crois que tous les il a le droit d'avoir même plus que. Le Melech n'a pas le droit d'avoir plus que 18, 000, mais l'homme n'importe quel homme, il a le droit d'avoir plus. Il ne faut pas plus que 4, malgré tout, c'est précédemment, mais euh, question technique de, roule, de roulement. Mais elle, euh, concrètement, en tout cas, lui, il peut se marier, mais elle, elle peut se marier avec, avec personne d'autre. La femme, elle peut se marier avec deux hommes. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, la pauvre Alors, c'est pour ça que, euh, de nous dit, non, non, non, il peut prétendre. Si moi, j'avais promis de lui donner... Et que je le plante, je comprends que maintenant il m'égorge il comme ça. Mais. Et Az, az alors j'aurais compris que, -roshi", que. Je vais rester assis jusqu'à. Que mes cheveux vont devenir blancs. Mais. Arshav Shabab mais maintenant que c'est mon père qui a parlé. Alors il a trop parlé, il a une trop grande bouche celui-là. Qu'est-ce que je peux faire Mani la sorte. qu'est-ce que je peux faire Alors, soit Okno, soit tu me maries sans argent, Optor, ça me donne moins un gag, au moins que j'aille refaire ma vie. Je ne vais pas rester toute ma vie planté à cause d'un père qui, qui parle, qui promet, qui ne tient pas sa parole. Et sur ça, Rabban Gabriel nous dit je vois la justesse, je ne sais pas comment dire, le Tsedek, des paroles d'Admon. De et donc a la khan est établie sur ça comme Admon, d'accord C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la tout tout vous